Découverte d'un autre système de numération que le système décimal. Petit exercice de numération Maya. Les élèves viennent au tableau compléter des écritures manquantes en plaçant les signes appropriés dans les emplacements vides grâce à la fonction copier à l'infini. L'image du carré Maya est disponible dans un fichier stocké dans notre espace de travail. Préparation de la page de tableau. On lance Interwrite Workspace. On crée une page vierge on prend l'outil « Texte » pour taper le titre de l'activité. La zone de texte étant toujours active, on sélectionne tout le texte pour en modifier les attributs. « Police »« Arial »,« Taille »« 20 »,« Couleur »« noire, Gras » et « Paragraphe centré ». On prend l'outil Sélection et on place le titre en haut de page. Dans la palette d'outils, on prend Boîte à outils, puis Insérer un support. Dans son espace de travail, on insère l'image du tableau de numération Maya. On place l'image de façon à laisser de l'espace pour le texte de présentation à gauche de la page. De la même façon, on insère l'image de la tortue. On redimensionne cette image pour qu'elle puisse tenir dans une case du tableau. Puis, on la place à sa position d'origine. On prend l'outil « forme. On choisit un cercle rouge pour le remplissage et pour le contour. On se place sur un point rouge du tableau pour tracer un cercle à la dimension. On prend l'outil « Sélection ». Et on place l'objet à sa position d'origine. On prend à nouveau l'outil « forme. On choisit un rectangle rouge pour le remplissage et pour le contour. On trace un rectangle exactement au-dessus d'un des éléments du tableau. La forme est un peu trop large. On prend l'outil « Sélection ». On réduit cette largeur. Et on place le rectangle à sa position d'origine.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 on sélectionne les zones de texte, 1, 5, 0, le texte de la consigne et l'image, et on les met en fond. Il ne faut surtout pas sélectionner les trois signes. Maintenant, on sélectionne le signe 1. Dans la barre des fonctions et attributs, on clique sur « Copier à l'infini » entre le verrou et le lien. On sélectionne le signe 5. On choisit « Copier à l'infini ». On fait de même pour la tortue. Enfin, on tape le texte de présentation. Ce texte prend les attributs préalablement définis, Arial, Taille 14, Couleur noire. Avant de tester le bon fonctionnement de l'exercice, on sauvegarde le fichier d'annotation. On choisit la commande Menu Workspace, Fichier, Enregistrer sous. La fonction copier à l'infini permet une exécution confortable de l'exercice. Si les élèves se trompent, il est facile de mettre les objets clonés à la corbeille. On sélectionne les objets, on n'attrape pas le tableau puisqu'il est en fond et on met les objets à la corbeille.